Wow. Yeah. Une faille spatio-temporelle vient d'être détectée. En 1926, des géologues du monde entier se sont réunis à New York. Alfred Wegener devait y défendre sa théorie de la dérive des continents, face à de nombreux opposants, parmi lesquels Sir Harold Jeffries, un important géophysicien. Malheureusement, le stagiaire du Congrès, Monsieur de BFM, a complètement mélangé les documents de Wegener et ceux du parti adverse. Vous disposez d'un temps limité pour travailler en groupe d'experts autour d'un de ces documents, et décider à quel camp il appartient. Puis, vous vous réunirez en équipe comprenant un expert de chaque groupe et produirez une synthèse de différents arguments des deux camps afin de la remettre aux jeunes stagiaires qui pourra alors organiser les débats. Je compte sur vous, l'avenir de la géologie est entre vos mains expertes. Oui.